On considère une fonction f, définie ici par sa courbe représentative, c'est Fonction définie sur un intervalle. Et on prend deux points, a et m, sur la courbe. a de coordonnées (petit a, et évidemment f de a. Et m de coordonnées a plus h, et ordonnées. F de A plus H. H étant une petite croissance de A vers A plus H. On va définir le taux de variation de F entre A et A plus H par le rapport F de A plus H moins F de A sur A plus H moins A. C'est-à-dire la différence de ces deux ordonnées, regardez, F de A plus H moins F de A, autrement dit cette longueur, divisé A plus H moins A, autrement dit H, cette longueur. Égal F de A plus H moins F de A sur H. Qu'est-ce que c'est la différence entre ces ordonnées et ces abscisses Rien d'autre que le coefficient directeur de la droite AM. Maintenant, M, le point M, va bouger sur la courbe CF en s'approchant de A, qui est fixe. Autrement dit, H tend vers 0. La distance entre A et M devient de plus en plus petite. Vers qui tend ou de qui s'approche ce taux de variation C'est la question à laquelle on va donner une réponse. Eh bien, cette réponse, si cette, non, ce nombre existe, c'est-à-dire si f de a plus h moins f de a sur h tend vers un réel, quand h tend vers 0, alors ce nombre va s'appeler le nombre dérivé de f en a. Calculons le nombre dérivé de la fonction f de x égale racine carré de x quand a égale 3 par exemple. Le taux de variation f de a plus h moins f de a sur h est égal donc racine de 3 plus h parce que a c'est 3 moins racine de 3, f de 3 égale racine de 3, sur h. Vers qui tend ce nombre quand h tend vers 0 Si je remplace h ici par 0, on obtient ici racine de 3 moins racine de 3, parce que là c'est 3 plus 0. Numérateur, ça nous donnerait 0. Dénominateur, aussi 0. Évidemment, 0 divisé par 0 n'a pas de sens. Alors on va multiplier le numérateur et le dénominateur, par justement l'expression suivante. Regardez. Racine de 3 plus h plus racine de 3. Cette expression s'appelle la conjuguée de cette expression-là. est égale, au numérateur on devine a moins b fois a plus b, L'identité remarquable, ça fait a au carré, 3 plus h, moins b au carré, moins 3, sur, je copie le dénominateur tel qu'il est, égal 3 moins 3 se simplifie, on obtient h ici, h sur h facteur de racine de 3 plus h, plus racine de 3. Égal, on simplifie par h, 1 sur racine de 3 plus h plus racine de 3. Et maintenant, maintenant h tend vers 0, je remplace ici h par 0, et il me reste 1 sur racine de 3 plus racine de 3, 2 racine de 3. Du coup, je constate que le taux de variation a, comme on dit, une limite quand h tend vers 0, et cette limite, c'est ce nombre réel. Et ce nombre réel, je l'appelle le nombre dérivé de f en 3, qui est égal donc à 1 sur 2 racines de 3. Qu'est-ce que le nombre dérivé de f en 3 veut dire Je rappelle qu'il y avait un point M qui s'approchait de A, ça veut dire que AM était une séquente et M en s'approchant de A, M et A se confondent. À ce moment-là, on aura la tangente à la courbe CF au point A. Donc, les coefficients directeurs de toutes ces séquentes AM vont s'approcher du coefficient directeur de la tangente. Autrement dit, F' de 3, c'est nombre dérivé de F en 3. N'est rien d'autre que le question directeur de la tangente au point d'abscisse 3. D'une manière générale, donc, quand le point M s'approche de A, la séquente AM ou les séquentes AM s'approchent de la tangente tangente au point A. Quelle est son équation y égale, comme le coefficient directeur doit être f prime de a, f de a, facteur de x moins a, plus f de a. C'est très facile à retenir. Pour vérifier, constatez que si je remplace x par a, ici tout devient zéro. Et il ne reste que y égale f de a. Autrement dit, cette tangente passe par le point A majuscule de coordonnées petit a et f de a. Voilà l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse petit a. Tout à l'heure, on a trouvé le nombre dérivé de f en 3. Pour la fonction f de x égale racine de x il était égal à 1 sur 2 racines de 3 en faisant pareil pour n'importe quel nombre petit a on constate qu'on obtient le nombre dérivé autrement dit f' de a égal à 1 sur 2 racines de a à chaque nombre a positif on associe 1 sur 2 racines de a le nombre dérivé de f en a cette Association s'appelle la fonction f prime. La fonction f prime, donc la fonction dérivée de la fonction f, associe à chaque nombre a positif 1 sur 2 racines de a. Autrement dit, on écrit si f de x égale racine de x, alors f prime de x égale 1 sur 2 racines de x. Quelles sont les dérivés des fonctions usuelles La fonction constante, qui a x associe une constante k, sa dérivée, associe à x le nombre 0. La fonction identité, f de x égale x, définie sur r, comme celle-ci d'ailleurs. La fonction dérivée, f une de x égale 1. La fonction carré, f de x égale x carré, f prime de x égale 2x. La fonction puissance, plus générale, f de x égale x puissance n, entre parenthèses, n pour être égal à 2, ou n pour être égal à 1. La dérivée est égale à n, x puissance n moins 1. La fonction inverse, f de x égale 1 sur x, Définie sur tout intervalle qui ne contient pas 0, sa dérivée est égale à moins 1 sur x carré. Et finalement, celle qu'on vient de prouver tout à l'heure, disons la plus difficile, la fonction qui a x associé à racine de x, définie bien sûr sur R+, plus, f' prime de x égale 1 sur 2 racine de x. Et la dérivée est définie sur R+, plus étoile autrement dit, sans zéro. Toutes ces fonctions ici, jusque-là, sont définies sur R et sont dérivables sur R, c'est-à-dire chaque, en chaque point, la fonction admet un nombre dérivé. Sauf ici, la fonction n'admet pas, elle n'est pas définie en 0 elle n'est ni dérivable en 0 et celle-ci, elle est définie sur R+, le nombre positif ou nul, est dérivable seulement pour le nombre positif strictement positif. Et voilà six opérations sur les fonctions dérivables. Dès le début, on met u et v, deux fonctions dérivables, sur un intervalle i. La dérivée de la fonction u plus v, c'est rien d'autre que la somme u' plus v'. Si je veux dériver la fonction ku, avec k constant, Ça va être égal à k fois u'. Prime. Autrement dit, la constante vient devant, fois, et je dérive uniquement la fonction u. Si je veux la dérivée du produit de deux fonctions, uv, c'est u'v plus uv'. Cas particulier, si je veux la dérivée de u carré, c'est égal à 2 fois u fois u'. Prime. Finalement, si je veux dériver l'inverse d'une fonction, autrement dit, 1 sur V, c'est égal à moins V prime sur V carré. Et si je veux dériver le quotient de deux fonctions, bien sûr dans toutes les conditions car V ne s'annule pas, ça donne u'v moins U V prime sur V carré. les produits dérivés de la dérivée, autrement dit à quoi ça sert la dérivée, et voilà à quoi ça sert. C'est un théorème capital. Si f est strictement croissante sur l'intervalle i, alors f de x est positif pour tout x qui appartient à l'intervalle i. Ça représente tout simplement si la courbe est comme ça. Regardez ici comme elle est croissante sur l'intervalle i. La fonction est strictement croissante sur cet intervalle. On constate qu'alors, si je prends n'importe quel point, tiens, ce point x, je trace la tangente, et la tangente à cette courbe a un coefficient directeur positif. Autrement dit, f' de x est positif. Ce qui est très fort avec ce théorème, c'est que la réciproque est aussi vraie. Autrement dit, si f' de x est strictement positif pour tout x appartenant à l'intervalle i, alors, f est strictement croissante sur cet intervalle. Bien sûr, le complément, c'est pour l'autre partie, quand la fonction est strictement décroissante. À ce moment-là, comme vous constatez, tangente à n'importe quel point de la courbe a un coefficient négatif. Autrement dit, f prime de x est strictement inférieur à 0. Donc, on peut ramasser ici. Si f est strictement décroissante, alors f prime de x est négatif. Et si f est strictement croissante, alors f prime est positif. On va finir cette vidéo par un problème qui illustre le tableau de variation d'une fonction. Si on se donne la fonction f définie sur l'intervalle 0,6 et ces valeurs sont des nombres réels, par f de x, égale x au cube moins 6x carré plus 9x plus 1. Ce qu'on appelle un polynôme de troisième degré. Si on calcule sa dérivée, 3x carré moins 12x plus 9 plus 0. Première étape, c'était calcul à derrière. Deuxième étape, c'est voir quand la dérivée est nulle. Autrement dit, résoudre l'équation 3x carré moins 2x plus 9 égale 0. On met 3 en facteur. X carré moins 4x plus 3 égale 0. X carré moins 4x plus 3 doit être nul. X carré moins 4x. Plus 3, c'est-à-dire plus 4, moins 1 égale 0. Ça nous fait x moins 2 au carré, moins 1 au carré égale 0. Ce qui fait x moins 2 moins 1, facteur de x moins 2 plus 1, égale 0. x moins 3, facteur de x moins 1, égale 0. Autrement dit, x égale 3 ou x égale 1. On a résolu par la méthode artisanale cette équation. Bien sûr, la méthode terrible, c'est de calculer le discriminant et trouver les deux racines. On va représenter donc, dans un tableau, ce qu'on a obtenu. x se balade de 0 à 6. Les racines de la dérivée sont 1 et 3. f' de x est nul ici. Comme f de x, c'est 3x carré moins 12x plus 9, a est positif entre la racine, le signe opposé de a, et en dehors de la racine, le signe opposé à a. Opposé à a et le signe de a. f strictement croissante, strictement décroissante, strictement croissante, selon le théorème. Ici, on a un maximum, f de 1, f de 1, ça nous fait 1, moins 6, plus 9, plus 1. 10, 11, moins 6, 5. f de 3, ça nous fait f de 3 égale... f de 3, après tout calcul, est égal à 1. Donc, il y a un minimum de la fonction f atteint en x égale 3. Il y a un maximum 5 atteint en x égale 1, et puis minimum ici pour x égale 0, et maximum 55 pour x égale 6. On va calculer maintenant la tangente à la courbe représentative de la fonction f, qu'on appelle cf. Au point d'abscisse 0,5, petit a égale 0,5, l'équation s'écrit y égale f prime de a, facteur de x moins a, plus f de a. Il reste à remplacer f prime de a, y égale f prime de 0,5, facteur de x moins 0,5, plus f de 0,5. On demande aussi la tangente t' au point d'abscisse 3,5. Y égale f' de 3,5 facteur de x moins 3,5 plus f de 3,5. On peut représenter bien sûr la fonction à la calculette. Je la regraphe. x est compris entre 0 et 6, et y entre 1 et 55. Regardez comme la fonction croît, puis décroît, et puis elle croît. Et voilà, la courbe avec les deux tangentes parallèles.